Alors pendant les temps pratiques, on va travailler tout ce qui est neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est en fait notre cerveau est conçu pour imiter. Donc j'apprends aux stagiaires à comment stimuler les neurones miroirs en début de séance. C'est un petit jeu qui nous sert à recréer de la connexion, mais aussi à amener les gens à s'exprimer et à reproduire des mouvements. Tout ça dans un but à chaque fois de retenir, puis de restituer. Euh, la deuxième séquence se compose d'un fil rouge, un fil rouge pour garder tout le monde en éveil. Donc on associe un mot à du mouvement et on met les gens en action. Euh, je tiens à dire que ce que vous avez vu euh, est adapté par rapport à la personne, par rapport au vieillissement, par rapport aux pathologies. Donc euh, en fonction des personnes qu'on a dans nos séances, on apprend pendant ces jours de formation à adapter la méthode CréaDiaz aux personnes à pathologie. Alors la formation euh, dure... 35 heures avec une partie 14 heures en distanciel et les 21 heures en présentiel, donc 3 jours en présentiel, 14 heures en distanciel, sauf quand on demande d'avoir une formation uniquement en présentiel, en quel cas on peut répondre à la demande et la faire en présentiel. Pendant la formation, vous voyez toutes les pathologies, le public, comment mettre en mouvement les personnes, comment ne pas attaquer l'intégrité physique et morale des personnes, euh, comment on stimule différents types de mémoire, sans mettre les gens en difficulté, mais surtout en, en adaptant nos, notre comportement et notre pédagogie. Il faut savoir que ces programmes sont aussi développés en Martinique. Euh, si vous souhaitez passer cette formation et accéder à cette formation en Guadeloupe, une prochaine session va être mise en place, donc du programme Créadias Memo, mais aussi du programme Créadias Move, qui est de la danse sur chaise composée de mouvements adaptés. Donc euh, n'hésitez pas à soit contacter l'association Famille Grand Mononou, l'association des familles rurales Ariane Nomed, ou contacter l'équipe Créadias via notre boîte mail équipe-creadias.org